Écoutez-moi les petites palourdes, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir l'incroyable, le magnifique nouveau, nouveau druide. Oui, il y a un nouveau druide dans la méta depuis euh, quelques jours maintenant. Tout simplement, la liste la plus optimisée du druide. C'est une liste qui est référencée sur HS Replay même si elle est nouvelle. Elle est dans le tier 2, donc elle fait partie des euh, 6-7 meilleurs decks du jeu. C'est hyper intéressant, il y a des bons. Des très bons match-up, il y a des mauvais, il y a des très mauvais match-up, j'en parle évidemment dans la vidéo. C'est une decklist qui joue la quête mais qui n'est pas finalement une decklist quête, c'est-à-dire qu'on ne joue pas uniquement sur, comme d'ailleurs les anciennes versions de quête qui étaient en général assez intéressantes mais qui étaient un petit peu limitées en termes de match-up parce que dès qu'il pouvait y avoir trop de créatures, ou tout simplement des taunts en face, c'était un peu euh, problématique, et il y en a dans la méta quand même des taunts. Euh, donc l'idée c'est d'avoir tout simplement euh, le guff, mais vraiment la quête on l'utilise comme un moyen de grignoter un peu les PV euh, adverses, de gagner nous-mêmes de l'armure, mais voilà, on ne joue pas les cartes qui euh, remontent euh, le taunt en main pour vraiment comboter au maximum avec le guff. L'idée, euh, finalement, le, le, on va dire le, le, la win condition du deck, elle est finalement euh, semblable aux anciennes versions de druide. Qui sont pas si vieilles, finalement, c'est l'Astalor. Évidemment, l'Astalor avait avec, avec le Bran, avait euh, la Nubrecane, et on peut évidemment balancer plein, plein de dégâts à distance. On a un deck qui est stable, on a un deck qui est cool parce qu'il y, euh, y a vraiment la possibilité de trade le board en face, pas que avec écailles, pas que avec des sous-rois donc c'est vraiment hyper agréable à jouer, c'est vraiment hyper fort. Vous allez voir, je vous donne plein, plein de petites astuces pour maîtriser au mieux euh, le deck. Il y a un petit euh, un petit changement à faire si vous le souhaitez. Vous pouvez enlever les deux écailles, euh, donc ça, c'est la version, on va dire, de base, mais si vous jouez contre beaucoup de deck créatures, Je sais pas, des déca runes vertes, des, cas, euh, rune verte, des euh, paladins, etc. Vous enlevez les deux écailles, vous enlevez les deux sous-rois et vous mettez euh, double, euh, double zombie persistant avec, évidemment, là vous savez de quoi euh, je parle, avec l'arcaniste impétueuse et ça fait plein d'ao. Donc voilà, ça c'est aussi une combinaison qui est intéressante, mais ça c'est un petit peu mieux, on va dire, contre les decks burst, il y a un peu plus de deck burst, si je puis dire, ou de deck combo. Que de deck euh, créatures. Donc voilà, vraiment la liste est cool. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son entièreté parce que je pense que vous allez apprendre plein, plein, plein de choses. On va parler très rapidement, très rapidement de euh, Instant Gaming. Bah oui, c'est toujours mon partenaire. C'est vrai que j'en parle plus trop euh, en ce moment, mais je me mets ici. C'est évidemment toujours mon partenaire. Vous avez, alors vous n'avez plus comme avant la possibilité de gagner un jeu gratuit chaque mois. Par contre, vous pouvez euh, toujours évidemment, euh, et je sais que vous êtes quand même assez nombreux à le faire, en passant par euh, mon, mon lien, que ce soit sur Twitch ou sur. Euh, euh, YouTube, euh, vous pouvez euh, tout simplement payer vos jeux bien bien moins cher. Donc Vous avez tous les jeux, toutes les consoles euh, bah voilà, avec des, des réductions à chaque fois donc c'est hyper intéressant. Je vous invite vraiment si vous avez envie de faire l'achat d'un jeu bah d'abord à regarder peut-être euh, sur Instant Gaming pour voir s'il y a une offre qui euh, peut vous correspondre. Sur ce je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage c'est parti contre un droïde, droïde agro ou droïde, euh, plutôt rampe comme nous, rampe euh, quête. Bon, des aggro il n'y en a quand même pas beaucoup euh, dans la méta. On va évidemment garder le guff, on va évidemment garder la quête. Le mulligan, forcément avec ce deck, bah, il est plus facile qu'avec d'autres decks, forcément parce qu'il y a toujours une carte qu'on va garder. Et euh, après, on va euh, plutôt essayer quand même de développer du mana, on est quand même un deck rampe. À partir du moment où on commence à développer du mana, bah finalement la pioche suivra. Et évidemment la quête suivra également, on n'essaye pas de rusher la quête si je puis dire. Euh, finalement en gardant les petites euh, griffures, les traquenards, ce genre de choses Donc, euh, 35 life, donc c'est assez intéressant euh, Normalement Druid Cat ne joue pas 35 PV, enfin ne joue pas Renatal Donc euh, bon, de toute façon il n'a pas joué la quête Donc ça pourrait être une version, euh, on va dire, rampe classique C'est à dire qu'il va quand même essayer de gagner avec euh, Astalorbran Il y aura peut-être un, peu un peu plus de créatures dans le mid mais euh, le, alors le match-up, il n'est pas euh, référencé sur, euh, sur HS Replay pour le coup. Euh, j'ai évidemment le match-up contre Druid Ket. Mais j'ai pas le match-up contre Druid Ramp. Druid Ramp, c'est un deck qui est... Euh, euh, c'est très fort dans la méta, hein, c'est toujours très présent. Mais voilà, un petit, peu, un petit peu moins présent maintenant avec cette nouvelle version. Enfin, euh, il a été, on va dire, dépassé par cette nouvelle version. Donc, on va juste faire ça. Au prochain tour... Euh, est-ce qu'on fait le Guff, est-ce qu'on fait le Nourish euh, Le truc c'est que si on fait... Euh, le Guff m'a l'air pas mal parce que si on fait le guf, derrière on peut faire le Nourish qui prend 2 mana et le Guff qui reprend 2 mana. Euh... Alors que si on fait le Nourish qui prend 2 mana, on pourra pas faire le Guff qui prend 2 mana. C'est clair Si on fait Nourish au prochain tour on a 6 mana, avec 6 mana on fait Guff, il nous reste un mana flottant, avec ce mana flottant on ne fait rien. Alors que là, on a nos on prend du mana et, euh, et on va tout simplement faire le pouvoir en mana. Évidemment, on fera la pioche après. Déjà, on développe un maximum et puis de toute façon, on a la petite défricheuse qui va permettre de piocher 3 avec nos Donc euh, là, on a vraiment une sortie qui est absolument al dente, qui peut à peu près tout battre. Après, ok, bon, j'aurais eu ça dans tous les cas. Après, c'est un deck combo, donc faut quand même faire gaffe. On gagne de cristaux. On gagne un cristaux. Et puis, euh, de la gourmandise tout simplement. Là, est, la sortie, elle est, elle est incroyable. <rire> Là, j'avoue qu'on peut jouer contre n'importe quel deck, on va être bien. Après, voilà, c'est un match Mirror. Euh, euh, c'est quand même un match qui se décide par le guf. On va dire tous les... Enfin, le, vraiment, le Mirror Match. Pas forcément contre tous les decks lents, mais... Ok, bon, version assez classique avec ça. Il doit jouer, évidemment, la créature qui mange. Euh, les créatures en cône. Enfin, voilà, une version, une version big, tout simplement. On commence par la pioche. J'imagine... Euh, là, on a 4 et 3. Est-ce qu'on ne fait pas un, un recoup de pioche Vous Franchement. Je pense que c'est ok. Hein. On avance bien dans le deck. On a 2... Deux... Oh On a rage et ça. Et ça. Donc, il faut faire 3 d'abord. On va faire un truc comme ça. Écoutez, ça me paraît pas mal. Ça me paraît assez violent. Là, on est à 1. Euh, bon, on fera une panthère ou une connerie. De toute façon, là, vu qu'on est vraiment en mode euh, turbo, euh, turbo badass... Euh, il n'y a, a pas besoin d'affiner, de, de toute façon là c'est un peu compliqué d'aller pile poil, de ne pas avoir des excédents on va dire. Mais Je pense qu'on s'en moque totalement. C'est important d'avoir le board dans ces matchups là, parce que bah, ça grignote, on a quand même envie de grignoter. Donc là on a double panthère si on veut. Après on a l'astalor qui est bien, on a déjà Bran astalor, donc on est déjà dans une situation intéressante. Euh, on a le soutien lunaire qui peut être cool. Qu'est-ce que ça pourrait donner de fort euh, Roi c'est pas mal, ça fait trade trade. Panthère, panthère, une panthère qui attaque. Je pense qu'on va quand même faire les panthères, hein, j'ai l'impression. Faut voir. Bon, L'idée, c'est quand même vraiment de le grignoter, de pouvoir tuer évidemment avec la combo, avec le bran ouais, Ça devrait, Ça devrait quand même être bon. Surtout que lui, il n'est pas sous guve, donc il est un petit peu bloqué. Un druide à 10 mana, c'est pas comme un. En fait, un druide à 10 mana, c'est comme un... une autre classe à 12 ou 13 mana. Pour Bon, je vais prendre le mana ici. Quoique. Ouais, si, je pense. Hein. Ou alors, on a un play avec ça, plus Astalor. Ça me paraît quand même pas mal. Ah, c'est violent. Hein. C'est quand même hyper violent. Ouais, j'aime bien. Hein, je, vais je mets des dégâts bruts. Boum. Ouais, là, on est, on est quand même fat. Et en fait, voilà. L'idée, c'est que... Un druide à 10 mana, il a quand même du mal. N'importe quelle classe, quand t'as 10 mana, t'es vraiment le roi du monde. Un hein. Big Mage, je parle de classe un peu contrôle. Hein. Chasseur Face, 10 mana, euh, il va jouer un T1 et pouvoir héroïque. <rire> le pauvre tocard. Mais euh, contre un, je sais pas, un bi ouais, Big Mage, euh, voleur bingo, etc., dès que tu commences à avoir 10 mana, t'as vraiment des milliards de trucs à faire. quoi. Là, un druide, euh, ses cartes de base, elles coûtent un peu plus cher que les autres. Par contre, elles ont souvent beaucoup de puissance. Mais c'est normal, c'est parce que t'as GUF. Ça va être intéressant d'ailleurs, post-rotation, parce que si je dis pas de conneries, Guf va disparaître, mais en même temps, ils ont mis des trucs... Attendez, j'en parle après. Euh, bon. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal du tout. Euh... Ça fait pile-poil, hein Si je dis pas de conneries, ça fait pile-poil, hein euh... Ouais, voilà bon, on lui a vraiment roulé dessus pour le coup. Ça, c'est vraiment le druide qu'on aime et le druide, en même temps, qu'on déteste, mais au plus haut point, quoi. Là, tu fais <rire> n'importe quelle classe en face, n'importe quel deck, n'importe quel joueur, j'ai envie de dire. Même le Colento de 2014, là, il se fait plier en deux. Bref, euh... je sais pas ce que j'allais dire. Oui euh, parce que normalement, le guff il part à la rotation. Donc, prochaine extension, c'est la rotation. Euh, D'ailleurs, qui va être annoncée euh, d'ici une semaine. Hein. La rotation annoncée d'ici une semaine et elle sort début avril, j'imagine. Euh, ou début mi-avril. Ça va être cool, méga cool. Euh, et voilà, je sais plus ce que j'allais dire. On va garder euh, Inerve et Nourish. Euh, je vais dire un truc absolument incroyable. Oui! il euh, y a une nouvelle carte dans le mini set là, euh, qui est sortie où il faut avoir 11 de, de mana ou un truc comme ça euh, le, une soif de mana de 11 si je dis pas de conneries et, et donc on peut pas avoir 11 de mana donc je pense que le guf va rester, parce qu'à l'heure actuelle le druide est pas euh, dominant de la méta c'est un très bon deck ça c'est la me meilleure version de druide euh, mais on, on est sur un deck qui est, ah bah, attendez je vais regarder euh, alors, compte voleur, on est à 60% selon HS Replay. Donc, par exemple, si je regarde dans la méta. Alors, toujours quand même faire attention. Aux... Euh, Est-ce qu'on fait euh, soutien Plutôt ça, et on va piocher le plus élevé. Euh, le druide quête, il est tiers 2. Vous voyez, il fait partie des... 10 meilleurs decks de la méta. En fait, il y a un tiers. Ouais, voilà, c'est un peu bizarre parce que le tier 1 aujourd'hui c'est Agromage, donc ça change beaucoup. Pour le coup, je suis pas sûr qu'Agromage soit tier 1, mais en gros, voilà, il, il fait partie clairement du, du, du des decks top méta. Mais il n'est pas imbattable comme. Euh... Bah D'ailleurs, il n'y a pas de deck imbattable dans la méta. C'est cool. On va prendre du mana parce qu'on aime ça. On va taper là. À un moment, il faudra le tuer quand même. Euh... Bon, c'est quand même une sacrée carte qu'il a eu hein, avec la patrouille. Ça met beaucoup de burst. Donc, euh... donc ouais, le druide a des counters. Donc, je pense que le guff va être dans le set fondamental. Dans le prochain set fondamental. Et donc, va rester dans le, euh... dans le paysage euh, du standard. Donc, euh, ça, ça peut être assez intéressant. Le druide, de toute façon, à l'heure actuelle, tu l'enlèves guff. C'est vraiment un paquet de cailles. Hein. Ou alors, tu le mets en version agro, Mais franchement, druide aggro, euh, non. quoi. Donc... Euh ça va être assez intéressant de voir ça mais voilà pour les amoureux du druide où le druide je pense qu'il existera toujours enfin, ou après il peut se réinventer avec d'autres choses hein. à l'époque il s'est il, il joué version quête aussi euh... je pense qu'on va faire un petit soutien ouais super ça c'est vraiment top ça c'est vraiment top un peu d'armure ça fait quand même du bien Avancer dans la quête accessoirement. Ça fait de la value aussi, hein, mine de rien, c'est quand même une bonne carte. Bon là il a quand même une très belle sortie. Enfin, il faut trade, hein, mais on prend. Ouais, avec une seule carte, il nous a mis énormément de dégâts. Je pense qu'on est mal dans cette game. Euh... Dans cette game. Au oh, stock de contrebande. Ah ouais mais bon. Pas normal ça. 1-2, 1-2. C'est vraiment le choix. Ouais C'est ça le pire, c'est que tu fais une écaille de t'arrives même pas à raser le board et en plus ça pris des dégâts. Bah, c'est horrible. Hein. Prochain tour, je crois que je vais le jouer comme ça l'Anubarak. Hein. En mode Anubarak-Panther. Hein. Je pense que je vais faire un espèce de play un peu tempo. Ouais, je suis obligé. n'ai hein. jamais obligé, vous allez me dire, mais... Et on est obligé parfois. Euh... Sinon on a rage, on tape là-dedans. Et... Hop oh, pétard, j'étais en train de me dire si c'est piège givrant, hop oh, pétard pétard pétard Bon on est à 18, on a un 7-7 à gérer, on est dans la mouise, de toute façon on était dans la mouise à partir du moment où ce Tassarian il est arrivé T2 hein. T2, T3, je sais pas, T1, il est arrivé T0, je crois que la game a même pas commencé il y avait déjà un Tassarian j'ai l'impression Mais cette nuit j'ai rêvé d'un Tassarian je crois, mais c'est ça, hein. je crois que je suis encore dans mon rêve, ça fait, ch ça fait chier j'aimerais bien en sortir parce que c'est en fait, c'est un cauchemar hein. <rire> c'est pas un rêve moi je vous le dis hein. bah ouais mais bon bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais hein. bah ouais bah ouais euh il <rire> y a sûrement un play où on fait d'abord ça Si on joue bien, normalement, on est censé bien jouer. Hein. Donc là, on va quand même bien jouer, même si je pense que j'ai vraiment perdu. Et Ça n'empêche pas, quand même, de, de jouer correctement. Oh, il y avait marqué 30 à un moment. J'aurais accepté le bug ici. Euh, bon, Ouais, c'est trop, trop brutal. J'ai pas assez de mana en plus, donc je peux pas développer un gameplay euh, extrêmement puissant. Puis là, les Astalors, la curve. Ouais. Rien à dire, rien à dire. C'était, on a chaté la première game, il a chaté la deuxième. C'est ça aussi le jeu, hein. euh, même si c'est pas souvent ça. Et heureusement. Bon, ce roi est quand même une excellente carte. Hein. Bon, on peut pas attaquer, c'est un givrant. Oh, D'accord, on sait, on a l'info. Hein. On va prendre du mana. Hein. Bon, on est à 24. On va se battre, on va se battre. Hein. On va se battre. Eka il est pas mal. Hein. Au prochain tour. Je proc le givran. Je peux attaquer avec mon 6. Ça donne de l'armure. Oh waouh. En plus il a la 2-4 qui permet de foutre le board. Bon. Ça va, être chaud. ça va être chaud parce qu'en fait on joue défensivement. On a quand même un deck qui a vocation à grignoter un peu les PV en face. Après, on peut toujours caler une combo et gagner, mais. Ouais, pas de l'ombre. Ouais, ça va être chaud là. Parce que même avec Ekaï, on rase le board. On a que 13 mana. Hein. En vrai, 13 mana c'est pas énorme. Hein. Ouais, bon là, il y a vraiment trop. Puis en plus, double l'oracle qui proc e deux fois. On, on, on s'est dé dé dé défendu comme un diable, mais. Ça n'a malheureusement pas suffi. On fait pas bran sous roi. Non. ça fait rien. Honnêtement, je pense qu'il c'est peut-être perdre. J'aurais pu peut-être abandonner avant, mais je pense qu'il y avait toujours moyen. Là, honnêtement, je peux tenir un tour. Je peux peut-être même tenir deux tours, mais je suis à 0%. Donc là c'est important de partir parce que déjà on perd du temps à rester et tenir un tour c'est pas gagné. Vous voyez, là en fait on n'a pas de winning play. C'est ça qui est intéressant, c'est que parfois t'es très mal, mais en fait tu fais le fameux winning play. Winning play souvent c'est lié au play risqué. C'est le play un peu risqué où tu dis bon là soit il me tue, soit derrière je peux vraiment enclencher un gameplay de construction. Là le problème c'est qu'il n'y a pas de gameplay de construction parce qu'on a dû se défendre et parce qu'on n'a pas eu la possibilité aussi de mettre en place un winning play. Si on faisait un winning play, je tombe mourir sur les Tassarian. Donc euh, on regarde la forme aquatique, J crois pas. Et c'est vraiment d'essayer d'aller chercher une ervation. Bon gaffe est cool hein. Contre démoniste, démoniste, le match-up est plutôt bon. On va générer de l'armure. un deck mine, par exemple, euh, générer de l'armure, ça peut lui bloquer des, des, des plans de jeu early, des killer early, on va dire. Euh, donc voilà, c'est rarement et heureusement, c'est rarement ça Hearthstone, mais en même temps heureusement que parfois c'est ça Hearthstone. C'est pas juste un jeu de cartes. Je joue une créa, tu joues une créa, je joue une créa, tu joues une créa. Ah, t'es cré... créa étaient un petit peu meilleur, ta sortie était un peu meilleure, t'as gagné. Non, Hearthstone, pas... c'est pour ça que c'est le jeu numéro 1 depuis euh, maintenant 9 ans. C'est que, bam, ça explose dans tous les sens. Et puis parfois, il y a vraiment des sorties où juste le gars, tu l'humilies. Mais vraiment, c'est de euh... Je vais piocher la plus basse pour essayer d'avoir innervation. Comme ça. Bah, prochain temps, je vais juste faire ça dans tous les cas. Mais, euh... Comme ça, si j'en pioche une, on sait jamais, je peux gaffe tout de suite. L'idée, c'est qu'il même... va nous bourrer. Hein, donc euh... falloir... okay, ça, c'est plutôt cool pour nous. Donc voilà, c'est ça aussi, Hearthstone. C'est de la technique, un jeu de cartes traditionnel avec... En vrai, je suis même pas sûr de vouloir le faire maintenant. Franchement, non. Je crois que je vais développer ma défricheuse ici. Finalement. Euh, donc voilà, un jeu de cartes traditionnel... Euh, avec de la technique, avec euh, des matchups qui sont respectés, etc., ou des matchups qui sont pas polarisés par définition, c'est ça aussi qu'on aime dans la méta de plus en plus, c'est qu'il y a plus de deck polarisés. il y a plus de 80... À l'époque, il y avait quand même à 99, 999 contre 1%. Il y avait un match freeze contre un guerrier contrôle, match freeze avait pratiquement 0%, 0% de chance de gagner. Et on jouait dans une méta comme ça. Et tu avais ton deck et tu disais, oh putain, tu jouais mage qui était un deck très fort de surcroît dans la méta, tu jouais contre guerrier et t'avais 0%. C'est-à-dire que tu disais ah, « Merde, j'ai perdu. » Avant de jouer le match. Maintenant, il n'y a plus ça. Il y a au pire dire « Ah, j'ai un mauvais match-up. » J'ai quand même mon 40%. Ou j'ai quand même mon 38, 37%. Minimum, vous voyez, c'est intéressant. Et donc voilà. Il y a, y a ce côté aussi explosif que finalement les, jeux, les autres jeux de cartes n'ont pas. Euh, et qui finalement euh, bah, est très agréable. Alors certes, la game d'avant, s'est fait rouler dessus. Mais on s'est quand même battu. Et... La game encore avant, bah on a roulé sur l'adversaire et on a pris notre pied. Donc en fait, là, le plaisir, alors ça, ça marche pas ce que je dis, mais je le dis quand même, parce que c'est faux. Mais c'est vrai pour moi, mais c'est peut-être vrai pour vous aussi, mais c'est faux pour, je pense, la majorité des gens. Mais le plaisir d'une situation sera toujours supérieur au non-plaisir d'une autre, vous voyez Bon En général, je pense que l'humain va plutôt euh, récupérer le mauvais et se dire euh, « il s'est passé un truc bien, il s'est passé un truc pas bien ». In fine, il s'est passé un truc pas bien. Bon. Bah, je pense qu'on va devoir faire notre euh, écaille là. Hein On fout ça de en vrai. J'aime pas ce qui se passe là. J'aime pas ce qui se passe parce qu'il peut y avoir un Rafam qui va tomber. Ça peut être extrêmement compliqué. La sortie est vraiment trop grosse. Hein. Oh là là. Après, euh, ça peut bourrer. Hein. En vrai, on peut presque le tuer à l'attaque. Il hein. n'y a pas un plan de jeu. Ah, J'ai envie de bourrer Face. Hein. Je pense qu'il y a moyen de le surprendre en allant full face. Et je sais pas, c'est dur à dire. Il, il arrivera pas tout de suite le guff, c'est le problème. Je pense qu'on peut peut-être juste guff. Écoutez, on va commencer par guff. On n'est pas si mal en PV non plus. Hein. Je peux pièce rage face. Pour prendre le mana. Franchement, je pense que je vais pièce Rash Face. Il est à 10. J'ai quand même des cartes de Burst, hein. j'ai la j'ai la Griffure, j'ai les Traknar. Euh, avec la Forme Aquatique, ça peut être pas mal. Je pense que j'ai... C'est quand même mon plan de jeu d'aller face et en même temps, le Guff il rentre bien dans ce plan de jeu. D'avancer de, dans le deck, de gagner euh, un mana accessoirement. Enfin, c'est Guff ça rentre toujours bien. Lui il va me tuer en deux tours, moi je veux essayer de tuer au prochain tour. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Ou alors de setup un, une, un play défensif, je peux aussi. En terre, c'est pas mal hein, pour un play défensif. Hein. On fait ça une toute panther. Pas trop mal. Ça. Non, ça. Ah, ça c'est plus gros presque. Hein. là c'est pas mal parce qu'on prend un coup d'armure quand même on va face évidemment il y a ça qu'il faut gérer à moins qu'il me tue et c'est pas mal ce setup hein. et donc là ça va être dur d'avoir les 6 d'attaque de toute façon si on a 6 d'attaque on a gagné mais euh, on peut les avoir hein. Ah, C'est dur quand même. Mais après, il doit gérer ça. Je pense que j'ai peut-être deux tours. Au pire, j'ai un tour avec tenir la mine qui peut donner écaille et trade. Ou alors sous roi, une toute trade défensif. Enfin voilà, c'est tendu. Hein. On a fait le le match-up n'est pas bon, évidemment. Hein. On sait, hein, c'est empirique ici. Hein. Le, le, le démoniste agro, c'est le counter de base. Enfin, le counter... Euh... Ah, Ça, c'est chaud. Euh, le counter de, du, du ride hein, depuis euh, 9 ans maintenant. Quel que soit votre druide, hein. clairement, quel que soit votre druide. Ouais. Donc là, on est sûr, on est obligé de tuer maintenant. Jamais maintenant. On ne jamais maintenant, mais. Enfin, si on peut, mais. Faut chatter, quoi. On n'est pas loin, hein. Dommage, hein. S'il se heal pas, on a gagné. Hein. Vous allez me dire, c'est vraiment sick, hein. Mais je crois que vous avez raison, hein. C'est méga, méga sick ici, hein. C'est-à-dire que s'il se heal pas, on a gagné, quoi. Il Et... n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment le Natrezim qui sort de nulle part. Ouais, dommage, hein, c'était le play, hein, pourtant. Ouais. Ouais, rien à... franchement, rien à dire. A... Je suis extrêmement fier de ma partie ici. J'ai l'impression d'avoir joué extrêmement bien parce qu'on a quand même essayé de contrôler un peu le board mais à un moment ce n'était plus possible. Et on... Ouais, bien joué d'ailleurs, il l'a il, il vu, ça ça me fait plaisir. Il a... Euh... J'aurais pu lui dire bien joué quand même. Pas très poli parfois. Et et on est arrivé à set up le létal dans le spot parfait. Bon après, voilà, le gars il joue un deck full aggro et il joue un atrésime mais... Mais c'est intéressant. Hein. Franchement, et la, la game, normalement, on, est, on a presque 0% de base hein, quand on va la jouer. Enfin, euh, avec une sortie comme ça. Évidemment, le match-up de base, encore une fois, n'est pas polarisé. Il n'y a plus de match-up polarisé, mais c'est notre mauvais match-up. On a 35-40% contre lui. Et dans sa sortie-là, franchement, il se rapproche des 100. Mais on a vraiment fait le play. Dommage, c'est vraiment... Voilà, c'est ça aussi Hearthstone, c'est que parfois, on fait le bon play. On est vraiment fier de nous. On est fiers de notre, de notre setup. Et on va quand même perdre. Mais c'est pas grave, il faut pas se dire j'ai perdu donc j'ai mal joué ou le match-up est ingagnable. Non, là vraiment, en jouant aussi bien, on va quand même. Euh, bah finalement, à un moment, on va souvent gagner la partie alors qu'on était quand même censé vraiment tout le temps la perdre quoi. Donc euh, voilà, il faut, il faut essayer de comprendre. Et, et à contrario, quand vous gagnez, vous n'avez pas forcément très bien joué et parfois vous gagnez et en fait juste vous avez. Euh, peut n'importe quoi, mais ça s'est quand même bien passé. Il voilà. faut essayer d'analyser les games, c'est beaucoup plus facile d'analyser quand on perd, mais c'est pas parce que l'on perd et qu'on va par définition analyser la game qu'on va l'analyser sous le prisme le, le du euh, j'ai mal fait. Quoi. On va pièce ça derrière sous nos riche voilà C'est frustrant, ça, c'est indéniable, parce que quand on perd et qu'on fait n'importe quoi... bah En fait, je dis que c'est frustrant, mais je ne sais pas comment vous vous raisonnez, mais en général, quand personnellement, quand je perds et que je perds parce que j'ai mal joué, je suis encore plus frustré que quand je perds et que j'ai bien joué. Évidemment, la défaite est par définition frustrante, à part la défaite où on peut rien faire. C'est-à-dire, le gars, il fait une sortie de fou. Bon, là, on n'est jamais frustré parce qu'on on connaît Hearthstone, on sait que ça existe. Mais là, sortie de fou et on n'est pas loin... Wow. Voilà c'est pareil, c'est sorti de fou. Alors je, je joue pas mal dans la méta. Je ne crois pas que c'est ce qui caractérise la méta à l'heure actuelle. Il y a des méta où c'est caractérisé par, euh, par la débilité. Je pense qu'on est plus proche de la débilité que les deux méta précédentes. C'est-à-dire la méta euh, plus ou moins avant mini-set et la méta d'avant. Euh, on va prendre du mana. blesser ça sinon je pourrais pas faire euh, sous roi dedans mais euh, mais voilà on, on va dire que sur les 4 euh, les derniers mois on est le plus proche de la limite combo débile en face et euh, et sortie, euh, sortie un poil polarisé mais sorti euh, un, un, un peu trop vénère parfois là on est c'est le cas hein, clairement là je pense qu'on a perdu sur la sortie euh... Après on va se battre parce qu'on a quand même une bonne main hein. On a quand même franchement une bonne main Bah c'est con mais ça c'est vachement bien hein. J'en envoie que 3 là-dedans et un là Ouais oh, Il va gagner de l'armure mais on s'en moque Ça l'occupe des petites 2-1 de Bah écoutez on a... Bran, Anub, Astalor. On a, on a l'inerve qu'on va garder sur un T10. Donc Bran, Anub, Astalor. Et euh, double cruc, Double machin. Donc on est pas mal, Il hein. faut juste se défendre. Donc nous aussi on est quand même un peu dans une sortie débile. Dans le sens où on a déjà notre combo en main. Et en même temps on a quand même généré du mana et on a quand même tenu. Donc on aurait pu ne pas pouvoir se défendre contre une sortie comme cela. Ah bon... Oui. Quand même, euh, on est quand même un peu dans, dans le stupide. Hein. <rire> un peu. Bon, faut tirer hein. Franchement, euh, on est quand même bien. A moins qu'il me tue maintenant. Oh, je pense pas quand même. Toi, il va tout geler. Ouais, c'est relou. Hein. Faudrait pas qu'il cible face. Il peut cibler une de mes créas. Si cible face, c'est vraiment pas de chance. Ouais. Ouais, est... on est quand même dans la débilité absolue. Oh là là, c'est vraiment... Là, on est... Il est tour 7, le gars. Depuis le tour 2, il fait ça. Ok, ok. On part à la place de tout faire. C'est un peu chiant. En même temps, on peut pas juste se défendre, je crois. c'est pas dégueu quand même le problème c'est qu'avec la corde on sait pas s'il faut traquenard là-dedans mais je pense pas non, on, re on reste comme ça hein. je pense que c'est pas trop mal hein. en termes de life on est ok on a recréé un board. Dommage de ne pas avoir pu faire le deuxième, ast alors On aurait rasé le board. Mais euh... enfin, le problème, c'est qu'il est très haut en PV. Et là, on a quand même un board qui est facilement gérable. Et derrière, on n'a plus trop de, de, de solutions de win. quoi. C'est vraiment la combinaison de à la fois je t'agresse avec de la pioche et des tons taunt. Et en même temps, je gagne, je gagne beaucoup de points de vie avec mes. Là, vous êtes en vrai sans blaguer vous êtes sur une vidéo d'exception parce que avoir autant de, de, de RNG concentré sur une, une petite session. Là, ça fait 33 minutes que j'ai commencé la vidéo, 32 minutes. Vous avez vu la RNG qui est, c'est incroyable en vrai. Hein. C'est absolument, absolument, incroyable. J'ai l'impression d'être dans du format euh, duels, vous savez où en fait c'est que RNG et, et c'est juste un lancer de dés. Là, ça ressemble un peu. Bah, Écoutez, là, je pense que faut accepter un moment. Hein. On se bat parce que euh, qu'on est vaillant, mais à <rire> un moment, euh, faut pas battre une sortie comme cela. Hein. Là, la RNG est folle. Hein. La RNG est absolument, absolument, absolument folle. On est clairement sur u, u, on est le double, le triple, voire le... Euh, on est quatre fois au-dessus de, de la frontière, quoi. Clairement. pas enfin, de la limite, on va dire. Curé. Curé, c'est Undead en général. Patchhop est un peu complexe, mais... Et... Pas ingagnable. Je ne sais pas s'il faut pas garder un traquenard contre Curé. Je crois qu'on va en garder un, parce que comme ça, T2, on peut aller chercher la petite 1-3 qui est chiante. Qui double les dégâts. Sinon là, tu passes. Celle-ci, c'est la fin du monde. Au pire, si c'est un prêt de contrôle... Euh... Bah c'est jamais une carte morte. Hein. Donc ouais je vais pas garder rage mais je pense que ça c'est bien. Ça c'est très bien aussi. Bunchy. Waouh. Je pense qu'il faut quand même tuer ça moi, mais. Je pense qu'il faut quand même tuer les. Les Banshee, mais. Prochain on peut faire pièce panthère. On peut juste faire euh... pièce panthère. Je crois qu'on va. Je crois qu'on va horticulteur. Et je vais sûre sûrement traquenard dans 4-2. Je me fais un peu bourré, mais. Oh, faut quand même développer du mana. Hein. Prochain tour comme ça, je peux balancer un Nourish. Nourish mana, on verra. Au pire, la Panthère. Tout est dans votre tête. La Panthère est pas mal, elle détruit un peu le board. Ah, c'est pas mal quand même. Bon ça nous fait souffler un peu hein, mine de rien. Là on a récupéré le board avec une 4-1 qui est facilement gérable hein, mais, mais il faut quand même rentrer soit un pouvoir soit faire la OA5 et la OA5 euh, il a pas envie de la faire ici. Il a envie de mettre du board. Donc euh, le problème c'est qu'on est bas en PV. Incandescence mentale. C'est le, le deuxième deck que j'ai présenté cette semaine, celui-là. Très très fort, hein, le meilleur deck du jeu à l'heure actuelle. Il manque une tinierve ici. Hein. Ouais. Bon, c'est pas mal cet Astalor. C'est même... même extrêmement bien. Ouais c'est extrêmement bien avec les bran. Ouais ouais là j'avoue qu'on est à 11. On n'est pas fou mais on a les, les Astalore On a les sous-rois in tous les astalors parce que c'est 8 de soif on pourra caler derrière avec Bran. En vrai ça sert à rien de caler avec Bran mais... Puis, ça met un Bran. Bon. Bah écoutez, euh, je pense que cette game, on va la gagner. Euh, sa sortie était strong, mais on a fait une très belle sortie aussi. Mais voyez, on est quand même sur des, des, des niveaux de puissance qui sont clairement au-dessus des, des, des mois précédents, quoi. Parce que là, sa sortie, elle est exceptionnelle. Mais il y a encore un ou deux mois, on pouvait juste, c'était un stand lose, quoi. Mais là, nous aussi, on a un deck qui est meilleur qu'avant. Et on a des façons... Après, voilà, les decks s'optimisent avec le temps. Et puis, souvent, le dernier mois avant une extension... Comme je disais, l'extension sera à peu près dans un mois. Il y a souvent des nouveaux decks qui apparaissent. Celui-là, il, il en fait partie, évidemment. Mais je pense que, franchement, peut-être d'ici une à deux semaines, ou même trois semaines, il peut y avoir encore un nouveau deck qui... Parce qu'en fait, la méta, elle évolue. Et euh... et parfois, sur la fin, les joueurs testent un peu plus de choses. Et parfois, c'est en testant des choses qu'on arrive à trouver des choses. Et, euh... et quand les joueurs tryhardent purement et simplement, bah, parfois il n'y a pas de création parce que c'est juste du tryhard et on essaye juste de gagner. Bah, le Bran, c'est juste pour mettre un Bran, à vrai dire. Et euh, le Bran, c'est juste pour mettre un paratonner Bran. De toute façon, on ne peut pas mourir à 18. Donc là, euh... ouais. Là, c'est cool parce que ça partait mal mais on a été bien appliqué sur les trades la panthère évidemment à la carry, le top deck de la griffe enfin voilà il y a eu quand même des super combinaisons qui nous ont permis de tenir mais c'est pas une sinecure, hein. chaque match euh... chaque match sont tendus après c'est ça qui est cool hein. c'est ça qui est cool et c'est pour ça qu'on aime ce mmr c'est que là je suis range en... pas je suis un peu daltonien hein. donc là je suis gold un truc comme ça bah, mes adversaires on le sent hein. c'est que des... des joueurs top légende quoi ou des joueurs légendes, du moins, pas tout stop légendes, mais des joueurs légendes. Tant sur le gameplay que, et surtout, sur le deck. On est en face de decks qui sont qui sont pas des decks... Euh... Bon, on a... Franchement, on a fait tous les match là dans cette vidéo. Le pala pur, maintenant, on aura fait tous les tiers 1, tiers 2. Bon, on a le guff, on peut le guffer. Alors, ça peut arriver de, se fait, de, de guffer l'adversaire et de perdre quand même. Hein. Ça reste rare. C'est pour ça qu'on aime Druid aussi. Après, le match-up est pas bon. Hein. Le match-up est. Je dirais pas pas bon, je dirais catastrophique. Je pense que c'est mieux. Le <rire> Ce match-up est absolument catastrophique. Parce qu'il a des boubous divins, c'est relou à taper, il a des taux. Enfin, ouais, le match-up est vraiment infâme. D'ailleurs est-ce que HS replay le met ce match-up Je pense que ouais. Hein. Je pense que je, ouais. Je, je crois que c'est un truc genre 38%, une connerie. Hein. Enfin, c'est catastrophique. Hein. 32, ouais, 32%. Vous imaginez C'est probablement le match-up le plus polarisé de la méta. Dans les 20 meilleurs decks du jeu. Quand tu prends le top 1 et le top 40 des decks, là c'est polarisé. Pas par par, par archétype, mais par euh, création. On va dire par deck build. Et là, on est sur un match-up à 32,3 On a qu'une chance sur 3 de gagner. C'est pas foufou. Hein. <rire> on va se battre, mais c'est pas foufou. Hein. Bon, en vrai, euh, on est quand même sur une belle sortie. Hein. On active un peu la quête, le premier stack, on gère un peu son board. Honnêtement, au prochain tour, il y a moyen que je fasse la forme aquatique. Soit je trouve une innerve, et je préfère mon guff. Euh... Ah, mon ouvrage, on verra. Soit je trouve un horticulteur ou une panthère. Enfin Vous voyez, là, là le, la forme aquatique sur, T3, sur T4, elle se fait dans un druide rampe classique, elle se fait plutôt sur T3. Pour la croissance particulteur ou panthère, Ah le choix. Ah plutôt panthère quand même. Et boum. Ouais, on active bien la quête hein. on, va, on avance bien. On a la panthère sur le board. faut taper un peu hein, les PV hein, parce qu'à un moment, il va, il va nous faire le, le la la comtesse. La comtesse de, de Love Letter, c'est ça va être compliqué de la battre. Pour quel Talas Ok. Très ah. sûrement Guf. Très sûrement Guf. Oh, ce roi c'est pas mal. Et là, vous voyez, on a... On, en fait, tu fais un tour un peu construction. T'es mort, quoi. T'es mort dans le board. C'est ça, le problème du match-up. C'est qu'on a l'impression qu'on était bien, mais... Là, on a fait juste un, un très beau tour. On a guffé T5. Bon, <rire> le tour, il est parfait. Mais en fait, on repère le, la tempo, quoi. Ça, je vais peut-être le garder sur les... Voilà, sur les raids de lumière ah, Ça veut dire qu'au prochain tour, ça va enchaîner. Oh là là là là Oh là, là. C'est juste au roi, hein. Ok, on sait qu'on a un traquenard sous le paquet. Avec griffure, ça peut être pas trop mal. Prochain tour, on va sûrement faire un soutien lunaire. Faut se défendre un peu au compte-goutte, c'est important aussi. Hein. On peut pas le, le juste se dire, je fais du mana. En fait, faire du mana, c'est bien, mais le truc, c'est qu'il va continuer à mettre du truc. Donc c'est pas avec les deux mana de plus qu'on va pouvoir gérer plus, un peu plus son board. Mais là, c'était quand même important de tuer sa créa, prendre de l'armure, souff... presque souffler un peu. Même si je pense que cette game elle est finie. Panthère. Hein. Panthère est une excellente carte. Hein. On a besoin de ce traquenard. On a 4, 5, 6, 7. Donc on peut aller buter ça. Et on arrive bien à se défendre. Le problème, c'est que là, ça va être... Poum Pouah on le sait. Hein. Il y a une combo tour 7 hein, chez ce gars-là. Là, là euh, il y a... Les paladins d'avant, on pouvait tenir. Hein, mais là, il y a la combo. Donc, euh, ça va vraiment être chaud. Et nous, on est loin d'avoir notre combo. On a du mal à développer du mana. Parce que si on développe du mana, bah, là, c'est fini. On meurt en deux attaques. Donc, on est quand même obligé de se défendre un peu. Mais là, il y a la comtesse. Il y a croisé comtesse, je veux dire. C'est même pas que co comtesse, c'est croisé comtesse. Oh, il fait que la comtesse, ça veut dire qu'il veut pas croiser. Il a un peu peur des PV. Il a un peu raison. Il va bourriner. Il a eu raison en vrai, je crois. Le ça évidemment. Il faut, le... il faut lui voler cette game. C'est le seul moyen de gagner, c'est lui voler cette game. Ça va être chaud. Hein. Il a vraiment bien joué en vrai. Hein. Parce que là, s'il prenait les 7 de la comtesse, j'avoue qu'il était vachement. Ouais, il a vraiment. Et là, il a bien joué. Bon, c'est pas un play d'exception, mais ça reste un play d'un gars concentré, qui est bon et qui connaît les match-up. Et vous voyez, là, c'est vraiment un match, je pense, contre un joueur moyen ou juste correct. Là, on le gagne. Hein. Et pourtant match-up compliqué. Mais voilà, bon joueur. Sortie bonne. Pas enfin, la sortie du siècle, mais très bon. Non, très bonne sortie en vrai. Parce qu'il y a le double ray de lumière qui arrive T5 qui est qui pique un peu. Après on a encore des façons de gagner. Hein. On a des rage farouches, on a. Évidemment Astalor. Tori. Story est fiant Après ça va C'est pas la pierre des légendaires Elle ne reviendra pas Décimatrice gras. Ouais Bah si c'est tout ça me va hein. Oh waouh La Nécro seigneuresse elle nous, elle nous plombe hein. C'est dommage hein. Franchement il y avait moyen sans cette Nécro Seigneurès ouais, La Nécro elle nous tue Trop dommage euh, C'était gérable ça Ouais Dommage dommage Dommage mais le match-up est respecté On va gagner une game sur 3 Si jamais il, il joue la comtesse On a souvent gagné Quoique en vrai pas non parce que il, là il nous tuait parce qu'il avait une 6-6 de plus. Mais. Mais ouais, le match-up est difficile. Le match-up est difficile. Notre sortie était pas assez forte. Elle était correcte, mais juste T5. Faut, faut avoir horticulteur euh, T2. Enfin T3 ou. Ah la panthère elle est quand même folle. Je vais garder la panthère quand même. La panthère est quand même folle. On a la pièce. Ce serait bien d'avoir l'innerve. Oh, voleur bingo. Bon voleur bingo. Euh... Je, vais, je vais vous dire le match up. Voleur euh, bingo c'est 57% pour nous. Donc on est devant. Et Voleur Miracle, c'est euh, 33%. Il y a des T2 dans le deck. A bah, on a notre fameux guff euh, T3. Il va être important et le match-up est bon c'est important le, le win rate parce que ça vous permet d'avoir un peu une assurance dans le match-up et d'avoir confiance en votre deck aussi c'est pour ça que le win rate c'est important un deck qui a un bon win rate vous savez que vous avez un bon deck même si vous faites une mauvaise série si je sais pas vous faites euh, 7 vous faites 10 games vous faites 7 défaites 3 victoires soit vraiment vous n'avez pas eu de chance ce qui est possible hein, c'est quand même un jeu avec une part de chance même si c'est un jeu de stratégie avant tout soit bah vous jouez pas assez bien le deck. Vous voyez Mais c'est. Le, le win rate, ça vous permet de vous confronter directement soit à votre malchance. Qui de par définition tout le temps de court terme. Soit à votre médiocrité. Qui est pareil de court terme, je l'espère en tout cas. Franchement j'ai envie de panthère là. En fait, je fais Panthère maintenant. Difficile à gérer, enfin relou à gérer, pas difficile, mais relou à gérer. Et... C'est mieux de le faire le plus tôt possible. Comme ça, c est, c est... il peut pas faire des plays de construction, genre de mettre du board. Là, il est quand même obligé de faire un, une dame Nefarian, un anti une connerie. Enfin, la 4-3, il doit la gérer, je pense. Et donc, euh, finalement, c'est assez intéressant pour nous de faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que le winrite a du sens vous prenez un deck qui a pas un bon winrate et que vous gagnez, bah soit le win rate a mal été construit mais en général non, soit vraiment vous êtes, euh... enfin non c'est pas en vrai l'exemple est naze mais ouais, est... oh nice il fait ça, enfin voilà ça peut arriver que vous, a... vous preniez un deck qui a pas un bon winrate et gagnez avec mais ça veut dire que juste la méta à ce moment là elle est favorable au deck Mais bon en vrai ça c'est pas un bon exemple, si vous gagnez vous gagnez vous en foutez Pff quand on gagne on est juste content de gagner Ah, il faut bourrer dans ce match quand même. Enfin, c'est un peu le but du deck, hein, c'est de grignoter à fond avec les, les dégâts. Garde ma 4-3. Enfin, on est bien quoi. On est à 46, il est plus qu'à 22. Il y a toujours cette 4-3 qui a stické énormément. Donc ça c'est trop bien. Vous voyez, ça justifie notre play. Enfin, vous l'avez compris. La remise en question c'est la base. C'est la base de, bon, de tout. Hein, mais bon, je suis pas un life coach. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Mais sur les jeux de cartes, c'est tout le temps la remise en question. Mais la remise en question sur des choses qui sont... En fait, c'est facile de se remettre en question sur la théorie. Les win rates, en soi, c'est une forme de théorie. C'est-à-dire que c'est un deck qui est fort théoriquement, qui est fort dans la méta. Donc, si vous ne gagnez pas avec, le problème, c'est pas le deck, c'est pas la méta, c'est vous. Ça, c'est simple. Et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir du win rate en soutien. Parce que parfois, on a un deck, on ne sait pas s'il est fort, on ne sait pas si c'est nous, machin. Si vous êtes un peu comme moi et que vous remettez souvent en question après chaque game ou voilà après chaque session, enfin pour progresser, si vous prenez un deck, vous ne savez pas euh, c'est quoi son win rate, vous ne savez pas comment il se situe dans la méta. Bon, en fait, c'est super dur quand même d'analyser, même, même avec de, beaucoup d'expérience, de vous dire « C'est moi le problème C'est les match-ups C'est le gars qui a chaté C'est quoi ?» Là, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. On est que, même si c'est un deck nouveau, on est sur un deck qui est quand même référencé sur HS Replay, donc... Euh, c'est plus facile pour moi de vous dire, avec de l'assurance et sans me dire, bah, je suis en train de vous bullshit le visage, de vous dire, bah, là, on, je pense qu'on a perdu. Alors, c'est toujours des sensations, donc parfois je peux me tromper, mais je vous dis, là, je pense qu'on a perdu parce qu'on n'a pas eu de chance. Là, je pense qu'on a perdu parce que juste le match-up n'est pas bon et les deux sorties étaient à peu près de même puissance, donc le match-up parle. Là, on a gagné parce qu'on a eu plus de chance que lui. voilà. Là, on a gagné parce qu'on a aussi outplay l'adversaire. Je vais juste faire ça, je crois que j'ai. là il est, de... il est vraiment en train de se noyer dans des, val... dans des play value qui sont pas bons. Il doit être quand même un petit peu réactif, c'est pas parce que tu joues contre Druid que tu dois juste out value, et c'est ça qui est intéressant dans cette version de Druid, c'est qu'elle punit les joueurs qui vont juste dire ah, « J'ai tellement de cartes en main, je peux jamais perdre contre Druid !» Ouais, tu vas voir mon grand. Tu vas juste te faire bourrer là, et Et encore c'est faux cette analyse là, parce que dans tous les cas il y a Astalor maintenant depuis 1000 ans dans les Druids, mais... Mais là, vouloir juste faire de la value, ça marche pas. À un moment, il faut aussi... C'est un jeu de tempo avant d'être de la value. Si tu joues à Magic, ici, t'aurais sûrement gagné le match. Mais là, tu... on joues pas à Magic, mon grand. On joue à Hearth of the Stone. Ouais, il galère, hein. Lui, il est là depuis le T3, hein. On continue à agresser, comme ça on gagne au prochain tour. Simple, efficace, brutal. <rire> on le laisse pas respirer, c'est comme ça qu'on va gagner. Mais là, typiquement, il y a une grosse erreur de... Autant tout à l'heure, le, le voleur qui nous a gagné, on ne sait pas s'il était meilleur que nous ou s'il était fort, ou on sait pas s'il maîtrisait son deck. Sa sortie était tellement strong que c'était débile. Là, autant, on peut clairement voir que l'adversaire, il fait des erreurs. quoi. Il joue beaucoup trop value, il est, il est, pas, dans le... il est pas dans le vrai, quoi. Un moment, il faut quand même tenir. Hein. Tant pis, tant pis si parfois tu vas balancer deux cartes sur une carte. Et tu peux pas juste sur chaque play essayer de générer de la value. Tu... Ça marche pas comme ça, quoi. Ce jeu ne marche pas comme ça. Parfois ça marche comme ça, mais la majorité du temps ça ne marche pas comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. Euh, et puis euh, voilà, je vous embrasse fort. Merci de votre soutien, euh, qui est sans faille. Et euh, et puis euh, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner si euh, ce n'est pas euh, déjà fait. Et euh, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires et je m'empresserai d'y répondre. Et à très bientôt. Ciao tout le monde